Rebonjour à tous, vu qu'on démarre l'enregistrement maintenant. Voilà, donc on va continuer la lecture de la critique du programme de Gotha. Je redis vite fait, texte de 1875, qui au départ n'est pas du tout un texte qui est prévu pour être publié. C'est une lettre... Qui est, qui est envoyé par, par Marx, on lui a demandé son avis sur un, un court texte qui est le, le programme en vue de la réunification de deux partis socialistes, un qui est euh, l'ADAV, qui était euh, d'origine lassalienne, mais ça ne veut pas dire que le parti de l'ADAV était euh, moins marxiste ou euh, plus euh, lassalien euh, que l'autre. Il y a, les nuances ne sont pas très très claires. L'autre partie, le SDAP, est un parti qui est plus proche, en théoriquement, de, de Marx et d'Engels, mais, euh, comme je l'ai dit, les nuances dans le parti lui-même pouvaient ne pas être aussi claires. Euh, donc, ces deux, donc, théoriquement, le SDAP est légèrement plus marxiste, au moins dans ses dirigeants. Et donc, ces deux partis prévoient de fusionner. Et donc, pour cela, Bebel pré avait pré-rédigé pré un, un programme ce pré-programme a été légèrement modifié, puis publié dans un journal quelques semaines avant le, avant le, le congrès. Et donc voilà, en fait, c'est ce texte-là que Marx critique. Donc ce n'est pas le texte du congrès lui-même, vu qu'il sera légèrement modifié au moment du congrès. Euh, donc c'est ce texte-là que Marx critique euh, dans une lettre qu'il avait envoyée aux dirigeants et qui aurait dû circuler parmi euh, un certain nombre des dirigeants de, du parti du SDAP, mais que euh, Wilhelm Liebnecht a euh, bloqué le genre euh, potentiellement un petit peu trop euh, critique et pouvant euh, créer des débats qui, euh, qui pourraient empêcher, selon lui, cette fusion de se faire. Voilà, donc peut-être que c'était une, une précaution inutile de la part de, de, de, de Wilhelm Liebnecht, le, le père de Karl Liebnecht, euh, peut-être que c'était une chose euh, euh, qu Peut-être qu'il a bien fait de le faire, je, ça je ne sais pas. Je, je pense que euh, si c'est juste mon jugement personnel, euh, bah je, je regrette un peu ce geste. Mais, mais euh, bon, c'est euh, toujours difficile de juger ce genre d'événement avec, euh, avec autant de recul. Toujours est-il que la fusion a bien pu se faire et que cette lettre n'a été euh, rendue publique en quelque sorte que vers 1891, au moment euh, du deuxième congrès, si on peut dire ça comme cela. Entre temps, il se trouve que le, ce parti socialiste avait été interdit, mais aussi que, entre temps, c'était devenu le principal vecteur du marxisme tant en Allemagne que dans, dans toute l'Europe. Donc euh, voilà. Et donc en 1891, Engels republie ce, fait republier ce texte à l'occasion du, du, du deuxième congrès, et euh, donc ça, ça, ça, ça suscite beaucoup d'émoi à l'époque. Voilà, C'est un texte assez intéressant parce qu'il est écrit après la première euh, rédaction du Capital, au moment où Marx est en train de reprendre la traduction française, au moment également où il y a déjà eu une, une parution en, en russe du, du Capital, et euh, également au moment où le marxisme commence à être vulgarisé en Allemagne, où Marx est justement en train de reprendre un premier travail qui a été réalisé par un Allemand pour vulgariser, simplifier, faire une sorte de brévière du Capital. Voilà un petit peu le, le topo général. Donc on avait vu les, les premiers points, je ne vais pas du tout euh, euh, revenir dessus. Nous en étions donc à ce point numéro 4. Je rappelle à chaque fois, on démarre par un extrait que va commenter Marx de ce programme, hein, qui est assez court en réalité, qui souvent, enfin, ces extraits, souvent, bah, on, on peut les lire, on peut se dire oui, ça passe, on n'a peut-être pas grand-chose à dire dessus. Parfois on a des choses à dire, mais parfois on se dirait, euh, bon, comme ça, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Et puis, il y a le commentaire de Marx qui passe, qui, des fois, bah, soulève des points qu'on peut ne pas avoir vus nous-mêmes au, au premier coup d'œil. Voilà. Enfin, en tout cas, en général, les commentaires qu'il apporte sont assez, euh, assez intéressants et euh, euh, permettent de mieux comprendre ce que Marx a en tête, euh, les concepts de, de Marx, etc. etc. Voilà. Et bien, c'est parti. L'émancipation du travail doit être l'œuvre de la classe ouvrière, en face de laquelle toutes les autres classes ne forment qu'une masse réactionnaire. La première strophe provient du préambule des statuts de l'international, mais en mieux. Car le préambule dit « L'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Ici, au contraire, c'est la classe des travailleurs qui doit émanciper. Quoi Le travail. Comprenne qui pourra. » Petit commentaire ici. Il faut bien distinguer la partie citée du commentaire de Marx. L'extrait du programme, c'est « L'émancipation du travail doit être l'œuvre de la classe ouvrière. » En face de laquelle toutes les autres classes ne forment qu'une masse réactionnaire. Donc, au début, il ne, compare, il ne commande que la première phrase. Donc, l'émancipation du travail doit être l'œuvre de la classe ouvrière. Donc, déjà, Marx dit la première strophe provient du préambule de la, des statuts de l'international. Donc, c'est un texte très intéressant, le préambule des statuts de l'international, qui a été rédigé par Marx, qu'on aurait pu tout, tout, tout à fait lire aussi euh, en préambule de, de la lecture du Capital. Donc, je vous y renvoie. C'est assez intéressant. Voilà. Cela dit, il dit voilà. Il, il, il dit que ça serait « en mieux », mais il le met entre guillemets, parce qu'en fait, c'est parfaitement ironique. Au contraire, la formulation des statuts de l'international est beaucoup plus claire. Donc, comme je relis là, elle dit « l'émancipation de la classe ouvrière ». Alors, pour être exact, c'est de la classe des travailleurs, qu'il faudrait traduire, mais ça, c'est pas très grave. À chaque fois que vous verrez marqué « ouvrière » ou « ouvrier », il faudrait traduire par « travailleur » en réalité. Hein. Donc, je le, je le redis une fois pour, on va dire, pour toutes. Donc, l'émancipation de la classe laborieuse, on va dire, doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Ça, c'est ce que dit l'AIT, le, le, le, les statuts de l'AIT. Et ici, qu'est-ce qui est noté Il est noté la classe des travailleurs, qui doit émanciper quoi euh, Le travail. Et en fait, ce qui peut être assez marrant, c'est que bah, peut-être vous avez vu que Friot a publié un ouvrage qui s'appelle « Émanciper le travail ». Or là, Marx dit bah, « émanciper » ou « l'émancipation du travail », ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Et voilà, alors justement, j'avais posé la question à Bernard, et qui m'avait dit, bah, en fait, ça, c'est un choix de l'éditeur. Le titre est un, un choix de, de, de l'éditeur. Et euh, bien entendu, après, lui, dans l'ouvrage, il explique quand même qu'il s'agit bien d'émanciper le, les travailleurs. Donc, le tra quand lui, il écrit « émanciper le travail », c'est bien émanciper le, le, donc, euh, le, le groupe des travailleurs, en fait. Voilà. Mais là, on, là, Marx fait bien la, la remarque. Le travail n'est pas quelque chose qui devient libre, vu que le travail est le, le résultat du travail de, de l'homme. Euh, donc, c'est les travailleurs qui doivent s'émanciper. Voilà. Donc, comme le dit la phrase de, de l'AIT, l'émancipation de la classe ouvrière, donc la classe, la classe laborieuse, doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Voilà. Donc, on émancipe une classe, on émancipe des personnes, mais on n'émancipe pas une activité, quoi. Voilà. Tu peux continuer. En compensation, on trouve l'antistrophe la salienne de la plus belle eau. La classe ouvrière, en face de laquelle toutes les autres classes ne forment qu'une masse réactionnaire. Dans le manifeste communiste, il est dit « De toutes les classes qui aujourd'hui s'opposent à la bourgeoisie, seul le prolétariat est une classe véritablement révolutionnaire. Avec la grande industrie, les autres classes périclites et sombres. Le prolétariat, lui, en est le produit le plus authentique. La bourgeoisie est ici conçue comme une classe révolutionnaire comme porteuses de la grande industrie, en regard des féodaux et des classes moyennes, qui voudraient maintenir toutes les positions sociales, qui sont des formations de modes de production, dépassés. Féodaux et classes moyennes ne forment donc pas, avec la bourgeoisie, une même masse réactionnaire. D'autre part, le prolétariat est révolutionnaire vis-à-vis -vis de la bourgeoisie, parce que, ayant lui-même grandi sur le sol de la grande industrie, il aspire à retirer à la production le caractère capitaliste que la bourgeoisie ch cherche à éterniser. Mais le manifeste ajoute que « les classes moyennes deviennent révolutionnaires au regard de l'imminence de leur passage au prolétariat ». De ce point de vue, c'est donc une absurdité de plus que de faire des classes moyennes avec la bourgeoisie et par-dessus le marché avec les féodaux une même masse réactionnaire face à, face à la classe ouvrière. Lors des dernières élections, a-t-on crié aux artisans, aux petits industriels, etc., et aux paysans, Vis « Vis-à-vis de nous, vous ne formez, avec les bourgeois et les féodaux, qu'une seule masse réactionnaire. » La salle connaissait le manifeste par cœur, de même que ses fidèles savent par cœur les saintes écritures qu'il a publiées. S'il le falsifiait si grossièrement, ce n'était que pour faire paraître attrayante son alliance avec la bourgeoisie et avec les adversaires absolutistes et féodaux de celle-ci. Dans le paragraphe ci-dessus, sa maxime est d'ailleurs bien tirée par les cheveux, sans aucun rapport avec la citation déformée des statuts de l'international. Il s'agit donc ici simplement d'une impertinence, elle ne peut nullement déplaire à M. Bismarck. C'est une de ses grossièretés bien fignolées, comme il en vient de chez le marat berlinois. Alors, euh, passage intéressant, donc euh, c'est peut-être une phrase que vous avez déjà entendue ou quelque chose que vous avez déjà peut-être même eu en tête, euh, l'idée que, euh, face à la classe ouvrière, à la classe. Euh, face à ces classes laborieuses exploitées, toutes les classes ne seraient qu'une seule grande masse réactionnaire. D'accord Vous avez peut-être déjà entendu ça, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, soit, dire un petit peu, enfin plus que, un petit peu, dans les courants sectaires, c'est quelque chose aussi qui avait été promu par, par Trotsky pendant un temps, qui a été d'ailleurs là-dessus euh, attaqué un peu par tout le monde, par euh, Lénine, Gramsci, euh, entre autres, euh, pour, pour ne citer que ces deux-là, Staline bien sûr, qui euh, au contraire euh, insistait sur le fait que la révolution ne pouvait pas se faire avec un sujet révolutionnaire pur, parfait, hein, euh, qui était euh, tout parfait, donc l'ouvrier parfait, euh, euh, qui se mobilisait contre son exploitation, euh, qui avait pleine conscience de ce qu'il faisait, etc., etc., et bien au contraire, Lénine, par exemple, ne cesse de montrer que dans les phases révolutionnaires, il y a des, des, des gens qui font la révolution pour les motifs les plus divers, donc qui agissent révolutionnairement, mais pour des motifs parfois les plus divers, et parfois même contraires à, à la révolution. Mais voilà, la, la, la, les, les transformations révolutionnaires se font avec des masses importantes et ne, ne se font pas avec un sujet révolutionnaire pur, qui au contraire euh, peut être parfaitement, euh, entre guillemets, minoritaire euh, numériquement dans le, la masse révolutionnaire, mais qui en est en tout cas dirigeant, voilà, qui, qui a un, un rôle dirigeant euh, dedans. Donc euh, voilà, donc par exemple, la révolution russe, bon, euh, comme tout, beaucoup, la plupart des autres révolutions d'ailleurs, se fait par une alliance de classes, donc la révolution russe entre ouvriers et paysans. Vous avez la, la révolution chinoise. Là, c'est essentiellement des paysans qui font cette révolution, alliés avec, progressivement avec euh, les classes moyennes, les artisans euh, notamment, et les petits industriels, qui ont euh, à cœur d'abord l'indépendance nationale du pays contre les, les, tous, les, tous les impérialismes, euh, que ce soit le japonais, mais aussi le britannique, le français, l'américain, etc. Enfin, tous, ceux, tous les impérialismes qui ont tenté d'imposer leur pouvoir sur la Chine. Pour Cuba, bah, vous voyez bien que c'était beaucoup, donc c'est pareil, c'est paysan, et c'est essentiellement paysan et classe ouvrière, mais il y a également une participation importante de personnes des classes moyennes. Voilà, voilà pour, pour ne citer que quelques exemples, mais systématiquement, vous voyez bien que c'est des alliances de classes qui permettent les révolutions, et pas du tout un sujet pur révolutionnaire. Dernier exemple aussi, oui, celui de, de Thomas Ankara au Burkina Faso, la révolution et le fait, là encore, de l'embryon de classe ouvrière qui se trouve au Burkina Faso à ce moment-là, et de la, de la paysannerie et d'une partie de la population euh, des villes. Mais euh, ça se fait contre la bourgeoisie euh, comprador du pays, euh, contre les féodaux également, qui sont les. Alors, c'est pas les féodaux là-bas euh, au, au, au sens bien sûr européen, mais c'est euh, bien, c'est les classes qui vivent, les classes traditionnelles, qui euh, qui veulent figé des rapports antérieurs enfin vraiment à la vieille société aux, aux vieilles euh, sociétés tribales de, du burkina voilà donc systématiquement on a un petit peu ce même schéma qui se reproduit hein. voilà et donc énorme que, que l'on retrouve encore dans les rangs ou dans nos rangs où, où je suis pas mal de militants euh, d'être persuadé que tout ce qui est autour d'eux n'est qu'une masse réactionnaire et, et que donc, euh, en gros, ils sont les seuls purs, tous les autres sont, sont leurs ennemis, sont pas bien, et euh, on n'a rien à faire avec eux. Il faut surtout, euh, faut presque même pas parler avec eux, ni lire ce qu'ils écrivent. Et donc, euh, c'est une, une déviation sectaire qui, euh, clairement, euh, s'oppose au, au, au marxisme. Hein, à, à, ça, ça peut avoir l'air, des fois, plus à gauche que le reste, parce qu'il y a un langage très fort, très. Euh, voilà, mais clairement ça n'a pour résultat que d'affaiblir, à tout point de vue, le, le prolétariat. Donc, c'est absolument pas le meilleur moyen de... D'ailleurs, de... voilà, un des exemples, une des choses qui a été tirée de la, comme leçon de la Commune de Paris, en 1871, une des leçons de l'échec de la Commune, c'est que, justement, ils n'ont pas réussi l'alliance entre le prolétariat des villes, parce que des, des soulèvements dans les villes, il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas eu que Paris. Hein. Il y a eu Lyon, Marseille. Il y, a, il y a eu des répressions aussi dans ces villes. Dans ces villes-là, euh, voilà, il y a eu pas mal de villes où, où il y a eu donc une insurrection euh, liée à la commune. Mais c'est le, le peuple des campagnes qui à l'époque, je rappelle, représente le plus, enfin, la moitié de la population. Hein, donc euh, c'est lui qui, euh, qui n'a pas, euh, voilà, avec lequel il n'y a pas eu d'alliance justement et avec lequel. Euh, et c'est de lui que s'est servi la réaction pour écraser la commune. Donc vous voyez bien l'importance pour, pour réussir une révolution de ces alliances de classe. Et au contraire, que toute action enfin, d'une classe seule qui n'est pas majoritaire, qui plus est, pour, pour imposer un changement révolutionnaire, ça n'a aucun sens si ce n'est de, de, de se faire massacrer. Quoi. Et c'est peut-être pas le but. Voilà, donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a Il nous présente donc euh, quatre classes, on va dire, quatre, euh, oui, quatre classes. Euh, donc la bourgeoisie, euh, il explique bien, non, vous voyez bien que la bourgeoisie a été révolutionnaire et peut l'être par certains aspects, quand, par exemple, il s'agit de se débarrasser des féodaux, quand il s'agit de se débarrasser des plus réactionnaires, on va dire. Là, la bourgeoisie peut être mobilisée de manière révolutionnaire. Je rappelle d'ailleurs que dans le manifeste, euh, Marx dit bien que la bourgeoisie, on peut être mobilisé en Allemagne pour lutter contre les féodaux. Et que justement, une erreur énorme des Allemands de l'époque, c'est de, de commencer tout de suite la lutte exclusivement contre la bourgeoisie, ce qui est utilisé justement par les féodaux pour empêcher et la révolution bourgeoise et la révolution socialiste. Donc en fait, c'était le meilleur moyen d'éliminer, de, de, d'empêcher de, le développement du pays l'accès la de la bourgeoisie au pouvoir et d'empêcher aussi les, les autres évolutions en bloquant le... Voilà, c'était le meilleur moyen de, de, de maintenir le pouvoir parce que les dirigeants féodaux se retrouvent face à une masse divisée. Donc, il peut utiliser les divisions internes pour, pour continuer lui-même à régner. Et ça, c'est toujours valable aujourd'hui. Je crois que c'est Clouscar qui disait que le capital, on pourrait y rajouter maintenant qu'il est régnant, mènera à la guerre civile chez les pauvres, amènera à la guerre civile chez les pauvres. Parce que bah, pour maintenir son hégémonie, il va falloir qu'il crée, fût-ce artificiellement, des, une infinité de divisions parmi la, la, la population, et qu'il mette toutes ces, ces sous-parties de la population en guerre les unes contre les autres. Voilà. Et euh, tant qu'il fait ça, bah, il est tranquille. Okay euh, donc ça peut être par le racisme, ça peut être par la religion, ça peut être par euh, les euh, différences de, de statuts euh, sociaux, ça peut être euh, des différences géographiques, etc. Peu importe, ce qu'il y a de certain, c'est que les inégalités, par exemple, peuvent être tout à fait profitables. Les petites inégalités créent des, des peuvent suffire à créer de, de belles rivalités au sein même de la, des travailleurs et euh, faire en sorte que donc ils euh, s'opposent ils les uns aux autres et surtout sans menacer le, euh, donc le, le, le pouvoir, euh, le pouvoir économique et le pouvoir d'État, l'hégémonie des classes dominantes. Alors, le prolétariat aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il est révolutionnaire, mais attention, il est révolutionnaire quasiment, là j'exagère, mais que par rapport à la bourgeoisie. Ça pose quand même des questions parce que, une fois arrivé au, au pouvoir, une fois la bourgeoisie éliminée, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le prolétariat, une fois au pouvoir, puisse rester révolutionnaire Alors Là, je, je tire un petit peu par les cheveux peut-être, mais justement, c'est assez intéressant de voir comment, dans les années 30, par exemple, en Union soviétique, à un moment où justement le prolétariat est quasiment, n'est pas encore complètement au pouvoir, hein, parce qu'on sait très bien la, la situation d'isolement, les énormes difficultés dans lesquelles va se retrouver l'Union soviétique, dans dont elle va se sortir de manière quand même intéressante. Hein, je rappelle qu'ils vont passer d'une économie arriérée à... Un pays qui euh, vaincra toute l'Europe unie sous, bannière, euh, sous la bannière nazie, parce que ce n'était pas que les Allemands hein, qui attaquaient l'Union soviétique. Voilà, donc ils vont réussir euh, à cet effort immense qui va leur permettre de, de vaincre euh, toute, euh, toute l'Europe continentale unie sous bannière nazie et en même temps, quelques années plus tard, a envoyé, enfin voilà, arriver à un très haut degré de développement technique, avec tout ce qu'on connaît sur la conquête spatiale, sur les capacités techniques sur lesquelles ils étaient à la pointe dans les années 50, et y compris l'arme atomique. Voilà, donc ça en partant d'une situation qui était le pays qui avait subi le plus de, de dommages liés à la Première Guerre mondiale, liés à la guerre civile, et liés à l'isolement international. Donc c'est un exploit manifeste, hein. il n'y a, a pas de de doute là-dessus. Mais on voit bien que, malgré tout, il y a un moment où ça, euh, ça s'arrête quelque part, il n'y a, a plus le, le, même, le même progrès. Donc, par exemple, sur les, des questions plus, euh, plus secondaires, on voit qu'au début de la Révolution, il y a énormément... Pas quand je dis secondaire, ce n'est pas, pas du tout secondaire, hein, en fait. C'est une erreur de ma part. Mais euh, vous avez au début de la Révolution une très, très forte émancipation féminine. Et dans les années 30, le prolétariat, par exemple, euh, qui est quand même relativement euh, au, au pouvoir dans, dans, le, dans le pays, et vous allez avoir un retour de la domination masculine avec euh, euh, l'abandon de l'IVG, euh, par exemple, avait été euh, autorisé, il y avait eu tout un tas de trucs euh, qui avaient été faits, et euh, dans les années 30, il bah, y a un, un retour un petit peu là-dessus, donc euh, l'IVG est à nouveau interdit bon, pour des, des, des questions euh, justement stratégiques, et euh, l'image de, des femmes devient beaucoup plus revient sur, une, sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel, avec, euh, euh, voilà, euh, voilà, il se passe ça. Voilà, j'ai peut-être un petit peu insisté, mais c'est juste pour dire, euh, il faut bien sûr avoir une réflexion, comment est-ce que, une fois la bourgeoisie éventuellement renversée quelque part, comment est-ce que l'on maintient, hein, comment est-ce que les en train de, le prolétariat en train de se libérer reste révolutionnaire Ça, c'est donc quelque chose euh, qui, euh, qui doit être réfléchi, qui doit être pensé et on retrouve un petit peu cette logique de manière beaucoup plus courte quand des travailleurs par exemple réussissent à s'en sortir on va dire en par exemple récupérant une propriété collective de leur outil de travail donc ils s'en sortent eux mais comment ils font pour rester révolutionnaires vis-à-vis -vis du reste de la société et vis-à-vis -vis du reste du monde voilà je soulève ces deux ces deux questions il s'agit pas juste de créer un espace où on se libère du proléta... de, pardon, de la bourgeoisie, comment est-ce qu'on reste révolutionnaire euh, même quand on a réussi quelque part sur un espace euh, plus ou moins grand à se libérer de la bourgeoisie okay voilà. voilà un petit peu euh, le commentaire que j'étends, euh, euh, donc c'est plus sous forme de question, mais euh, euh, clairement, il y a un, un, un point important qui est, qui est noté là, euh, c'est que le prolétariat, c'est bien vis-à-vis -vis de la bourgeoisie qu'il peut être révolutionnaire quand il doit renverser sa son exploitation, sa domination, mais donc comment faire pour qu'il euh, reste révolutionnaire une fois cette, euh, cette domination ou cette exploitation euh, en partie euh, euh, renversée. Ensuite, les classes moyennes. Alors euh, qu'est-ce qu'il entend Marx par « classe moyenne Donc il faut comprendre que ce n'est pas exactement la même chose que les, les nouvelles couches moyennes d'aujourd'hui. Vu que les classes moyennes, donc si vous voulez, vous avez la bourgeoisie qui est propriétaire de moyens de production, les féodaux, qui sont également propriétaires de moyens de production, mais sur une, un, ancien, un ancien mode. Plus, donc là, il faut penser plutôt, au, comment dire, au, pour aller très rapidement, à des seigneurs ou des, des, des cléricaux, pour aller vite. Donc des personnes qui auraient un pouvoir lié voilà, au, au pouvoir spirituel ou euh, qui auraient du pouvoir lié à, à la possession de la terre, mais sur un mode féodal. On va dire que ça se rapprocherait du propriétaire foncier. Et vous avez de l'autre côté les, la bourgeoisie euh, qui, elle, est propriétaire donc, de moyens de production, qui a un monopole dessus et qui peut donc, euh, qui vit de l'exploitation du travail salarié. Voilà, donc ça, ce sont donc de, les deux classes, on va dire, euh, qui possèdent des moyens de production sur lesquels elle fait travailler d'autres que elle. Vous avez ensuite le prolétariat qui, à l'opposé, ne possède que son travail mais ne possèdent pas de, de, les autres moyens de production, qui sont monopolisés par d'autres classes. Et vous avez les classes moyennes, qui sont donc un petit peu entre les deux, qui possèdent des moyens de production, mais qu'elles sont contraintes d'utiliser elles-mêmes. Elles peuvent elles-mêmes elles un petit peu exploiter le travail d'autrui, avoir un salarié par exemple, un ouvrier, mais ça reste, elles, elles ne vivent pas pleinement elles vivent aussi de leur travail, elles ne vivent pas pleinement de l'exploitation des autres. Et très souvent, donc euh, le petit patron, le petit industriel, le paysan, bah, travaille lui-même dans cette terres. Et donc Marx les distingue bien. Hein, vous voyez bien que les classes moyennes, qu'est-ce que c'est pour Marx Eh bien c'est les artisans, les petits industriels et les paysans. Voilà. Donc, aujourd'hui, on dirait peut-être les artisans, euh, peut-être les PME, peut-être peut PME, le, euh, petites entreprises, oui, moyennes entreprises, ça devient peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, clairement, c'est des, des lieux dans lesquels le, le, le, le patron est connu, et tous les jours, il voit ses salariés, et il est sur le, le lieu de travail, d'accord Donc, c'est vrai que dans beaucoup de PME, on n'est pas très loin de ce statut du petit industriel, même si très souvent, par simplification, on confond patronat dans une... On fait un énorme bloc avec tout ça, ce qui est une erreur parce que le, la, la bourgeoisie, c'est plus, ça serait plus aujourd'hui les, les actionnaires ou des, des, des personnes qui possèdent des entreprises, mais dans lesquelles clairement ils n'ont aucune connaissance du personnel, individuel du personnel, etc., etc. Voilà, là on et, et où clairement le l'ensemble de leurs revenus vient bien du travail d'autrui. Voilà, voilà un petit peu c'est pour... Euh, donc, donc Marx dit, distingue bien hein, ces, ces, ces quatre situations et montre bien que, euh, clairement, face au prolétariat, il y a, a d'autres classes et elles ne sont pas euh, toutes uniquement une, une seule et même masse réactionnaire. Voilà, et il dit au contraire que... C'est le, le pouvoir, notamment ici incarné par Bismarck, vu que je rappelle qu'il traite du cas allemand dans, dans ce texte. Bismarck serait finalement très content de ce type d'impertinence. Voilà, lui n'attend que ça, que ce type de provocation. On qualifierait ça par exemple de provocation gauchiste aujourd'hui, ou en mai 68, vous avez pu avoir ce genre de choses. En apparence beaucoup plus radical, mais en réalité quelque chose qui convient parfaitement euh, au pouvoir, qui, qui serait de chercher un sujet révolutionnaire pur et de condamner tout ce qui n'est pas pur, 5. La classe ouvrière travaille à son émancipation, tout d'abord dans le cadre de l'état national actuel, sachant bien que le résultat nécessaire de son effort, qui est commun aux ouvriers de tous les pays civilisés, sera la fraternisation internationale des peuples. Contrairement au manifeste et communiste et à tout le socialisme antérieur, la salle avait conçu le mouvement ouvrier du point de vue le plus étroitement national. On le suit là-dessus, et ce après l'action de l'international. Il va absolument de soi au pouvoir ne serait-ce que lutter, la classe ouvrière doit s'organiser chez elle en tant que classe et que le territoire immédiat du combat est son pays. C'est dans cette mesure que la lutte de classe est nationale, non dans son contenu, mais, comme le dit le manifeste communiste, dans sa forme. » On fait une petite pause là, et après il y aura euh, tout un gros bloc. Donc première étape. Alors là, à l'inverse, c'est peut-être un extrait du programme qui euh, vous aura tout de suite surpris ou choqué, euh, vu qu'il euh, parle de l'État national actuel et dire que la lutte se ferait d'abord dans ce cadre-là. Alors, il n'est pas rare hein, de, de, de mettre en avant l'internationalisme, mais justement, c'est la question qu'on va se poser là. Il y, a internationalisme, il y a un internationalisme de papier, de parole, et un internationalisme réel. Vous allez voir que bah, Marx, lui, dit bah, « Non, un internationalisme réel, je, je résume un peu le propos, peut-être, j'espère ne pas le déformer de la manière dont je vais le dire, mais c'est l'idée. L'internationalisme réel euh, nécessite d'abord de, de gagner des moyens d'action au niveau national et grâce à cela, grâce à cette autonomie plus ou moins large que l'on arrive à, à conquérir au niveau national, euh, cela permet d'agir aussi internationalement. Et il s'agit bien d'agir aussi internationalement et pas juste de, de donner son avis personnel euh, avec beaucoup de panache sur euh, ce qui se fait ailleurs. Enfin, c'est pas ça de l'action internationale. Même si aujourd'hui c'est souvent réduit à ça, les gens ont l'impression euh... Dans, en France beaucoup, d'être euh, entre guillemets internationalistes parce qu'ils soutiennent ou condamnent euh, quelque chose qui se fait à l'international mais euh, j'ai envie de dire ben, euh, que les gens euh, à l'international et les, les autres euh, mouvements euh, de travailleurs quelque part si c'est juste euh, pour qu'on leur fasse qu'on les applaudisse ou qu'on les eu je crois qu'ils s'en foutent Voilà. donc <rire> l'action internationale c'est peut-être un, peu euh, un petit peu plus que ça, on y reviendra alors donc, premier point il dit, vous avez vu que là, il dit la salle, dit que le, le cadre national est le cadre principal, il, lui, il est même, comme il dit comme dit Marx, il parle de le plus étroitement national, d'accord Et Marx dit, ce qui peut surprendre, c'est qu'il dit, on le suit là-dessus. Donc, voilà, il suit, il est d'accord avec cette interprétation de, de la salle. Sauf que vous allez voir que Marx, derrière, met un, rappelle l'importance de de et ce que c'est que l'internationalisme. Et donc, qu'est-ce qu'il dit pour ajouter je reprends juste deux extraits. La classe ouvrière doit s'organiser chez elle en tant que classe. Donc, dans chaque nation, la classe ouvrière doit s'organiser comme classe, c'est-à-dire euh, doit prendre conscience de ses conditions et créer tout ce qui lui permet de s'autonomiser, que ce soit sur les plans euh, culturels, politiques, économiques, pour aller vite. Et... Donc la classe ouvrière doit s'organiser chez elle en tant que classe, donc dans son pays, et le territoire immédiat du combat est son pays. Ça se retrouve aussi dans des phrases comme celle de, de, de, de Lipnecht cette fois c'est Karl, donc le fils de Wilhelm Lipnecht qui, euh, il me semble que c'est lui qui disait ça, le, « l'ennemi principal est dans ton propre, propre pays ». Donc comment dire, Thomas Sankara, d'ailleurs, disait un peu la même chose. Et voilà, on combat d'abord la bourgeoisie de son pays, soit euh, bah déjà pour contre l'exploitation qu'elle mène directement dans notre pays, mais aussi pour euh, lutter contre, quand on est dans un pays impérialiste, euh, bah contre l'impérialisme qu'elle génère, avec tout ce que ça, ça, ça traîne, hein, comme racisme, comme enfin voilà tout ce, tout ce genre de, de choses, et aussi avec le fait que ça génère un prolétariat dans votre pays, quand vous êtes dans un pays impérialiste, qui peut considérer que finalement, c'est dans son intérêt d'exploiter d'autres peuples. D'accord. Donc C'est un problème que rencontrent beaucoup, bien sûr, les, les États-Unis, qu'on rencontre, que rencontre en France. Euh, encore, notre position au niveau international a, a considérablement évolué. Voilà, il y a quand même euh, certains aspects comme ça qui, qui restent prégnants. Voilà. Donc, euh, la classe ouvrière doit s'organiser euh, chez elle en tant que classe, et le territoire immédiat du combat est son pays. Est dans, et il ajoute, c'est dans cette mesure que la lutte de classe est nationale. Donc la lutte de classe, elle est d'abord nationale, tout simplement parce que l'espace politique euh, principal reste l'espace national, y compris aujourd'hui. Malgré, avec tout ce qui s'est encore passé aujourd'hui euh, dans l'histoire, il n'y a pas de, de, de, de mouvement politique international véritable. Il y a quelques bribes, des petites choses qui se sont faites. Hein, par exemple, au moment de la guerre du Vietnam, il y a eu des mobilisations internationales. Ok, mais c'était assez exceptionnel et euh, ça restait euh, en partie. Ce dont on vous parle en permanence quand vous regardez des documentaires, ça va être les grandes manifestations, etc. Mais l'internationalisme qui a aidé le Vietnam, bon, certes, ça a pu jouer un petit peu, cette pression-là, mais ce qui a surtout joué, ça a été les vivres, les médecins, les, euh, les armes, les moyens financiers qui ont été mis à disposition du Vietnam. C'est surtout ça qui a aidé le Vietnam. C'est aussi quand euh, des, des militants en France ont accueilli, donc là, j'en je, je, profite d'ailleurs pour euh, parler de... de Etorix, et un camarade qui est décédé il y a, il y a quelques années, qui était au, au PRCF, mais euh, qui était assez un, un, intéressant, il avait participé, il avait servi une sorte de, de garde du corps, entre autres, et il avait participé à la protection et aux négociations de, du Vietnam qui ont eu lieu entre le Vietnam et, le, et les États-Unis, qui ont eu lieu en France. Voilà, et donc voilà, ça c'était un internationalisme euh, concret, euh, véritable, qui va beaucoup plus loin que le seul internationalisme en parole. Je n'ai peut-être encore euh, trop dit, mais je, je le redis parce que c'est quand même un truc qui revient régulièrement. Par exemple, là, il y a un, un groupe de camarades de la CGT, qui, euh, je ne sais pas du tout qui sont ces personnes, mais qui m qui m'ont pas l'air inintéressant, qui, euh, qui avait créé un groupe sur Facebook qui s'appelle euh, quelque chose comme euh, euh, « souverainistes de la CGT » et qui se sont pris là une, une, une attaque euh, récemment, mais euh, vraiment de la, la, la plus belle eau, comme dirait Marx, <rire> de la plus belle eau, où ils en ont pris plein la gueule, euh, comme quoi euh, la CGT, c'était pas euh, euh, na le nationalisme, etc. Enfin, ils ont pris tous les, les stéréotypes et les amalgames débiles euh, qui tournent autour de ce mot de souveraineté. Quoi. Et alors que le, les réponses que faisait le, le, le gars qui tenait la page étaient quand même plutôt, enfin, euh, parfaitement en cohérence avec le marxisme le plus, euh, le plus basique, j'ai envie de dire, euh, ce qui devrait être basique, et les autres, qui sont persuadés d'être plus, plus marxistes, que, voilà, qui disaient des choses carrément, enfin, qui font des amalgames, qui en gros les traitaient quasiment de fascistes, alors que c'était enfin, complètement aberrant. Voilà, je pense que pour eux, peut-être que Marx est donc un fasciste, un nationaliste ethnocentré, je ne sais trop quoi, quand il dit que, bien entendu, la, la, la classe ouvrière doit d'abord devenir souveraine en tant que classe et dans sa nation, et que c'est un moyen indispensable, euh, là c'est moi qui rajoute, mais c'est un moyen indispensable à toute lutte internationale, euh, qui ne soit pas du bricolage, mais qui, soit, euh, qui commence à devenir quelque chose de, de sérieux. Voilà, encore un trop long commentaire, mais je signale ce passage, voilà, parce que euh, clairement, euh, il me semble que c'est toujours un point de débat dans notre camp. Mais le cadre de l'état national actuel, par exemple l'Empire allemand, entre lui-même économiquement dans le cadre du marché mondial et politiquement dans le cadre du système des États. Le premier commerçant venu sait que le commerce allemand est aussi un commerce extérieur et la grandeur de M. Bismarck réside précisément dans la façon de faire de sa politique internationale. Et à quoi le parti ouvrier allemand réduit-il son internationalisme À la conscience que le résultat de son effort sera la fraternisation internationale des peuples, une expression empruntée, à la Ligue de la Paix et de la Liberté, Ligue bourgeoise qui est censée passer pour l'équivalent de la fraternisation internationale des classes ouvrières en leur lutte commune contre les classes dominantes et leur gouvernement. Donc, des fonctions internationales de la classe ouvrière allemande, pas un mot. C'est ainsi qu'elle doit tenir tête à sa propre bourgeoisie fraternisant déjà contre elle, avec les bourgeois de tous les autres pays, et à la politique de conspiration internationale de M. Bismarck. En fait, la profession de foi internationaliste du programme est encore infiniment au-dessous de celle du parti du libre échange. Celui-ci affirme aussi que le résultat de ses efforts est la fraternisation internationale des peuples. On voit bien que la bourgeoisie représentée ici par Bismarck. Alors Bismarck, c'est à la fois une sorte d'alliance entre bourgeoisie et féodaux, même si est, il a quand même un il est quand même plutôt du côté de la bourgeoisie, hein, au niveau du développement industriel, c'est le moment du développement industriel en Allemagne, et c'est le moment où il va, pour, pour, je le rappelle, pour couper l'herbe sous le pied, justement au mouvement socialiste naissant, pour, pour lequel la salle a joué un très grand rôle, hein, je le rappelle, donc Bismarck, lui, pour couper l'herbe sous le pied de ce mouvement qui commence à devenir vraiment gênant, et c'est dans, vraiment dans ce but-là, il va faire toutes les lois sociales de l'Allemagne, mais il les fait sous contrôle bourgeois, sous contrôle de l'État bourgeois allemand, donc, c'est hyper habile, hein, ce qu'a fait Bismarck. Et donc, voilà, là, il insiste aussi, il dit, mais Bismarck, lui, fait déjà de l'internationalisme. Donc, l'internationalisme est très, très loin d'être quelque chose qui est, comment dire, inventé ou créé par les, les, les ouvriers. En fait, les ouvriers constatent et se, se rendent compte de la nécessité eux-mêmes de s'organiser internationalement. C'est pas du tout une invention. J'ai envie de dire presque la première internationale, c'est, euh, j'exagère un peu, c'est est celle des, des, des féodaux monarchistes pendant la, la Révolution française, où euh, bah, les, les aristocrates euh, qui ont de la famille partout en Europe, hein, on se rappelle, tous les aristocrates, c'est une, une très très grande, c'est un ensemble de, enfin, c'est quasiment tous la même famille. Bon, bah, que font-ils Ils ont un problème dans leur pays, bah, ils fuient à l'étranger, ils appellent les, toutes les forces étrangères pour venir euh, régler leurs problèmes dans leur pays. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il nous parle. Il nous dit, bah Bismarck a déjà une politique internationale et que face à ça, la réalité concrète de ce que ce que propose comme type d'internationalisme, le mouvement ouvrier, voilà, est carrément pas à la hauteur, vu que là, il ne s'agit que d'un internationalisme de papier, un, inter un internationalisme de conscience. Voilà, euh, on va fraterniser plus tard avec les peuples, c'est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est c'est pas ça du tout de l'internationalisme ça nécessite bien plus, ça nécessite euh, notamment de l'organisation, etc. Voilà, donc il parle ici de deux groupes, le premier c'est la Ligue de la Paix et la Liberté, donc c'est un groupe auquel a participé euh, notamment Garibaldi et Victor Hugo, mais euh, qui ne fait pas la distinction, donc Marx va beaucoup les critiquer, parce que, en gros il, il, il s'oppose un petit peu à l'international, ce, ce groupe-là, notamment en ce qu'ils refusent de reconnaître la, le combat entre capital et travail. Pour eux, euh, ils parlent d'une sorte d'unité, c'est un petit peu euh, une idée qu'on qu retrouvait chez, chez pas mal de socialistes récemment. Donc l'idée que non, il n'y a pas vraiment d'opposition capital-travail, tout ça doit euh, travailler en bonne entente ensemble. Et, et donc c'est le premier groupe qui a porté l'idée des États-Unis d'Europe, un mot d'ordre des États-Unis d'Europe. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que déjà au 19e siècle, les questions liées à l'Europe, euh, montre un clivage entre euh, ceux qui rappellent la contradiction capital-travail et qui vont plutôt être euh, défavorables à ce, ce genre de, de grand groupement euh, européen et des personnes qui, au contraire, ne voient pas le mal et qui, sur des mots d'ordre de, moraux, donc, vont faire la promotion d'une pseudo-unité qui, est en fait, qui en fait ne renforce que le pouvoir ici des, euh, des classes dominantes. Lénine, par exemple, montrera en quoi le, ce mot d'ordre des États-Unis d'Europe est tant que, tant que ça n'est pas des pays dominés par leur prolétariat qui, qui font ce genre d'alliance, que ça ne peut être que réactionnaire et au contraire quelque chose qui va plutôt dans l'idée d'une sainte alliance, empêcher tout mouvement révolutionnaire en, en alliant toutes les bourgeoisies contre les mouvements de travailleurs nationaux qui pourraient voir le jour. Voilà, donc, euh, clairement, euh, sans aller très, très loin, mais vous voyez bien que l'Union européenne a exactement cette fonction-là aujourd'hui. Euh, C'est euh, l'union de tous les exécutifs nationaux, sachant que chaque, tous les exécutifs nationaux représentent toujours les classes dominantes de chaque pays, pour aller vite. Et, et vous voyez bien que ça sert, dans tous les pays, à démanteler euh, les droits sociaux, à euh, faciliter la privatisation, etc., le démantèlement des services publics, etc., etc. Et que euh, si l'Europe est efficace, c'est clairement dans ce sens-là, c'est-à-dire du point de vue des classes dominantes, pas du tout pour le progrès social, pour l'émancipation des travailleurs. Voilà voilà un petit peu, donc ça c'était le, le premier groupe. Il y a un deuxième groupe qui est le parti du libre-échange. Donc là, ce n'est pas un parti au sens contemporain du terme, c'est-à-dire qui se présente à des élections, c'est euh, un parti au sens plutôt d'un lobby. Donc c'est le lobby des libre échangistes en gros, voilà, qui, fait, qui fait pression et qui domine un petit peu, le, à certains moments, l'État et les principales puissances économiques de, de chaque pays. Voilà, donc tu, tu peux reprendre du coup. Mais lui fait quelque chose pour que le commerce devienne, le commerce devienne international Il ne se contente nullement de la conscience que chaque peuple chez lui fait du commerce. L'activité internationale des classes ouvrières ne dépend en aucune façon de l'existence de l'association internationale des travailleurs. Celle-ci fut seulement la première tentative de doter cette activité d'un organe central. Tentative qui, par l'impulsion qu'elle a donnée, a eu un succès durable, mais qui, Première forme historique ne pouvait survivre longtemps à la chute de la commune de Paris. Le Nord-Deutsch de Bismarck avait tout à fait raison quand, à la satisfaction de son maître, il annonçait que le parti ouvrier allemand avait, son nouveau programme, abjuré l'internationalisme. Pour, pour terminer là-dessus, l'internationalisme, c'est pas juste une question de morale, c'est pas une question consistant à donner son avis sur, euh, sur ce qui se passe à, à l'extérieur. Ça nécessite d'organiser réellement la coopération internationale. Et que Marx ajoute ici, vu que je rappelle, il est en train de commenter le, le, pro, le programme de, du futur parti allemand, il dit deux choses. Il dit non seulement qu'il ne faudra pas se contenter de, de conscience, il faudra avoir une action réelle pour, pour créer une unité d'action internationale, mais que cette unité d'action n'a pas du tout besoin d'une AIT, d'une association internationale des travailleurs. Chaque parti national peut aussi y participer, avoir son programme d'action. En gros, c'est ça qu'il est en, en train d'expliquer. Puis bon, il, il dit un petit mot mais sur le, le fait que l'AIT... Parmi ces causes, ben, les divergences, quant à l'échec de, de ce qui s'est passé au niveau de la Commune de Paris, par exemple, font partie des, des raisons qui faisaient que les divergences internes étaient trop importantes pour qu'elles puissent continuer à fonctionner, telle qu'elle avait commencé à, à fonctionner. Mais ça n'empêchait pas de, de, de maintenir une action internationale, ça n'empêche pas, euh, etc., de, de et notamment à, à chaque partie nationale, de euh, euh, s'organiser euh, de ce point de vue là aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il parle ici de cette, de cette internationale, c'est pour dire, ben, là, vous êtes en train de faire un programme national, vous n'avez pas à attendre que ça vous vienne de l'extérieur. Vous devez vous-même vous organiser pour, pour une action internationale et pour une action internationale concrète. Voilà, donc si vous voulez faire un geste international, je vous rappelle que, par exemple, Cuba a besoin de devises, n'hésitez pas, même si je n'ai pas le droit de faire la, la pub pour de la vente d'alcool, à, par exemple, prendre à du Havana Club, hein. vous regardez, il faut qu'il y ait la petite étiquette « République de Cuba ». Euh, si vous achetez du Bacardi, par exemple, il marque, soi-disant, c'est cubain, machin, etc. Pas du tout. Ça finance, au contraire. Bacardi, c'est pas du tout fait à Cuba. Et au contraire, ça finance des contre-révolutionnaires. Donc, sachez que, par exemple, un petit geste, ah, c'est vraiment pas grand-chose, hein, mais un petit geste internationaliste, ça peut être de, de transférer des devises à tous ces pays en lutte, que ce soit euh, euh, Cuba, le Vietnam, la Chine aussi, également. <coughs> voilà. Euh, dans la situation actuelle, je pense que si vous devez choisir entre un produit américain et un produit chinois, il vaut mieux à court terme privilégier peut-être un produit chinois, mais après on réévaluera bien sûr ces questions au fur et à mesure. Mais clairement, voilà, l'internationalisme, donc ça peut être ça, et ça, ça va être bien entendu encore plus que cela, mais euh, euh, si déjà euh, vous pouvez ajouter ça à votre, à votre arc d'activité, eh bien, vous aurez un petit peu participé à, la, à, à cette lutte. Voilà, en les dotant de moyens réels, et pas juste en parole, parce que voilà, Cuba est très content qu'on la soutienne de loin, mais ils ont, surtout, ils ont aussi besoin d'argent, on va dire, pour dire les choses un peu trop rapidement. Comme tu l'as dit Yacine, ça passe aussi par le boycott, ça peut aussi passer par le boycott de, de ce nombreux produits, donc par exemple, comme tu le dis, bah pour, pour soutenir la Palestine, de, de, de boycotter les produits issus des colonies des colonies israéliennes, hein, de, de l'apartheid israélien qu'on qu regrette tous, et que, que les premiers à regretter sont souvent, bon, bien sûr les Palestiniens, mais euh, euh, des, euh, des Israéliens euh, eux-mêmes euh, qui, euh, qui sont euh, choqués de, de ce que fait Israël. Le gouvernement à l'État, je parle, de hein, ce que fait l'État israélien et son frange et réactionnaire. Ok. Oui, voilà, bien sûr, c'est consommateur internationaliste. Bon, je le redis, ça ne s'arrête pas à ça. Mais euh, si vous pouvez, euh, c'est très loin de s'arrêter à ça. Ce qu'il y a de certain, c'est que la, la, la morale, ne suffira pas et qu'il faut, euh, il faut des actions bien plus euh, réelles. Donc, apprenez, par exemple, les langues de ces pays-là aussi, faites vivre leur culture, allez-y euh, assez euh, bizarrement, bah, dans leur activité, dans leur pragmatisme, les employeurs euh, qui, par exemple, vont euh, mobiliser, alors là, on prend les, le cas de la Chine, euh, mobiliser les entreprises euh, chinoises pour, pour acheter des, de leurs produits là-bas, indirectement, oui, ils participent de, de l'affaiblissement de, de, des impérialismes, des impérialismes occidentaux et euh, du, de l'émancipation de, de, de la Chine comme acteur international de, de premier plan maintenant. Ils ont participé à ça. Qui va euh, qui sera plus autonome, qui aura plus de liberté, qui pourra le plus agir. Voilà. Mais euh, bon, ce qu'il y a de certain, c'est qu'un parti national doit organiser son action internationale et doit l'organiser d'une manière un peu plus que de, des condamnations morales et des, des analyses de ce qui se passe ailleurs. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, la section internationale du Parti communiste français pose de, de vrais problèmes. Elle est souvent un petit peu en retard, elle a souvent des, des, des, des positions un peu bizarres. Et il n'y a pas, euh, voilà, à part ce qui se fait au moment de la fête de l'humanité, on ne peut pas qualifier l'action la, internationale du PCF de, de très, euh, très développée, par exemple. C'est vraiment quelque chose sur lequel il y aurait beaucoup, beaucoup à refaire. Assez étrangement, des, parfois, des, bah, j'ai parlé tout à l'heure du PRCF, par exemple, bah, l'action du PRCF semble bien, plus, alors qu'ils n'ont clairement pas du tout les mêmes effectifs, les mêmes machins, mais elle est clairement bien plus à la hauteur que, que ce que peut faire le, le PCF. Et euh, que ce soit par l'envoi de dons, par l'envoi de militants à Cuba, euh, par, euh, par les relations qu'ils entretiennent, par un tas de choses, voilà, je ne vais pas très vite, mais il y a beaucoup de choses à faire en tout cas sur ce, ce sujet-là. Partant de ces principes, le parti ouvrier allemand aspire, par tous les moyens légaux, à l'État libre et à la société socialiste, à l'abolition du système salarié avec la loi des reins des salaires et de l'exploitation sous toutes ses formes, à l'élimination de toute inégalité sociale et politique. Je reviendrai plus tard sur l'État libre. Ainsi, à l'avenir, le parti ouvrier allemand devra croire à la loi des reins la... des salaires de la salle. Pour qu'elle ne soit pas perdue, on commet la sottise de parler d'abolition du système salarié. Il faudrait dire système du salariat. Avec la loi des reins des salaires, si j'abolis le salariat, je supprime naturellement aussi ces lois, qu'elles soient des reins ou d'éponge. Mais le combat de la salle contre le salariat tourne presque entièrement autour de cette prétendue loi. Pour prouver la victoire de la secte la salienne, il faut que le système salarié soit aboli avec la loi des reins et pas sans elle. De la loi des reins des salaires, on sait que rien n'appartient à la salle, si ce n'est les mots empruntés à Goethe de « grande loi, loi éternelle, loi des reins ». Le mot « des reins » est le signe de reconnaissance de ses croyances de stricte obédience. Mais si j'admets la loi avec l'essentiel de Lassalle, dans l'acceptation où il l'apprend, je dois aussi en admettre le fondement. Et quel est-il Comme l'ange le montrait peu après la mort de Lassalle, la théorie malthusienne de la population, prêchée par l'ange lui-même, si cette théorie est exacte, alors je ne peux pas abolir la loi. sais je abolir 100 fois le salariat parce que la loi ne régit pas seulement le système du salariat, mais tout système social C'est justement en s'appuyant là-dessus que depuis 50 ans et plus, les économistes ont démontré que le socialisme ne peut supprimer la misère fondée en nature, mais qu'il ne peut que la généraliser, la répartir simultanément sur toute la surface de la société. Mais tout cela n'est pas le principal. Abstraction faite de la fausse version de la de cette loi, le recul véritablement révoltant consiste en ceci. Depuis la mort de la salle, la vision scientifique suivante a fait son chemin dans notre parti. Le salaire du travail n'est pas ce qu'il paraît être à savoir la valeur ou plutôt le prix du travail, mais seulement une forme masquée de la valeur ou du prix de la force de travail. Par là, toute la conception bourgeoise du salaire, du travail qui avait cours jusqu'ici et en même temps toute la critique dirigée contre elle, était mise au rebut une fois pour toutes. Et il était clairement établi que le travailleur salarié n'a la permission de travailler que pour assurer sa propre vie, c'est-à-dire pour vivre dans la mesure où ils travaillent gratuitement pendant un certain temps pour les capitalistes, et donc également pour ceux qui consomment leur part de la plus value Il était aussi établi que tout le système capitaliste de production tourne autour de l'extension de ce travail gratuit, à travers la prolongation de la journée de travail, ou à travers le développement de la productivité, c'est-à-dire une plus grande tension de la force de travail, etc. Qu'ainsi le système du travail salarié est un système d'esclavage, d'autant plus dur que se développent les forces sociales productives du travail que le travailleur reçoive une rémunération meilleure ou pire. Et maintenant que cette vision pénètre de plus en plus notre parti, on en revient au dogme de la salle, alors qu'on devait bien savoir que la salle ne savait pas ce qu'était le salaire, et qu'à la suite des économistes bourgeois, il prenait l'apparence pour l'essence de la chose. Ces sommes-ci, chez des esclaves qui, ayant enfin pénétré le secret de l'esclavage, sont entrés en rébellion, l'un d'eux, empêtrés dans des conceptions surannées, inscrivés au programme de la rébellion, L'esclavage doit être aboli parce que, dans le système de l'esclavage, les frais d'alimentation des esclaves ne peuvent dépasser un certain maximum peu élevé. Le seul fait que les représentants de notre parti étaient capables de commettre un aussi monstrueux attentat contre la conception répandue dans la masse du parti ne montre-t-il pas, à lui seul, avec quelle légèreté, criminelle, avec quel manque de scrupules, ils ont travaillé à la rédaction du programme de compromis au lieu de la vague formule de conclusion du paragraphe, l'élimination de toute inégalité sociale et politique, il fallait dire que, avec la suppression des différences de classe, toute inégalité sociale et politique qui en découlait disparaissait d'elle-même. » Alors voilà, mon passage important, on aurait pu l'interrompre en plein milieu pour faire une coupure. Voilà, donc là, il va concerner directement le capital. Pourquoi Parce que, alors d'abord, la, la loi des reins des salaires. Donc la loi des reins des salaires qui dirait, en gros, que les, les salaires sont toujours réduit à un minimum euh, qui est le minimum vital. Alors c'est quelque chose aussi que, que beaucoup pensent être euh, ce qui explique Marx. Ce n'est pas du tout ce qui explique Marx. Au contraire, on verra qu'il y a des chapitres où Marx montre comment, le, selon les configurations du moment, euh, les salaires peuvent parfaitement considérablement augmenter. Hein Donc euh, voilà, il euh, n'y a pas nécessairement, euh, pareil, sur, sur cette question de la, la paupérisation, il n'y a pas nécessairement de paupérisation sous le capitalisme. Il peut y avoir euh, enrichissement d'une large partie du salariat il y aura paupérisation, toujours paupérisation d'une partie euh, du salariat, mais pas une paupérisation euh, générale et absolue de tout le salariat. D'accord Donc ça, clairement, euh, c'est ce qu'on trouvera dans le capital. Hein, vous verrez, euh, c'est bien, bien expliqué. Donc, euh, aucune surprise avec le fait que, par exemple, dans les 30 Glorieuses, il y ait une, une amélioration des conditions de vie en métropole, alors que dans le même temps, je rappelle, hein, on fait des... Euh, des massacres à Madagascar, au Cameroun, en Algérie, euh, en ex-Indochine, etc. Hein, ça les 30 glorieuses, c'est ça aussi. Hein. Mais euh, voilà, en métropole, il peut tout à fait y avoir euh, ben des, une croissance des salaires, une amélioration des conditions de vie, liée en grande partie aux luttes sociales, hein, mais c'est tout à fait possible. Ça, ça n'est pas, euh, pas impossible. Voilà, donc Marx, ben, il se trouve que dans le capital, bien avant que ça, ça ait lieu, euh, Marx décrit les conditions dans lesquelles c'est tout à fait possible, et en effet, ben, ça, ça correspond bien à ce qu'on qu a vécu. Voilà, donc il dit bien, ben, cette loi des reins, déjà, déjà dans le, en elle-même, elle est fausse, mais qui plus est. Supposons que vous la preniez. Ça veut dire que vous combattez le capitalisme, non pas parce que c'est un système d'exploitation en général, mais juste parce qu'il ne paye pas assez. C'est-à-dire, en gros, vous êtes tout à fait, quand vous êtes bloqué sur ce, à ce niveau-là, on est tout à fait dans ce que, ce que pouvaient porter, par exemple, les, les partis socialistes. C'est l'idée que, finalement, c'est un problème de répartition. C'est-à-dire qu'on n'en donne pas assez aux ouvriers. Or, ce n'est pas du tout ça le problème. C'est pas du tout le problème du capitalisme. Il y a même, je le redis, des cas où le capitalisme peut améliorer la condition de vie des, des salariés. Ce n'est pas ça du tout l'enjeu. Le, euh, euh, l'enjeu, c'est bien le contrôle sur le justement, les outils de production euh, sur euh, le travail, comme le dit Frio, d'ailleurs, euh, très bien, c'est vraiment ça euh, l'enjeu. Voilà, donc, euh, vous comprenez bien, hein donc, déjà, la loi des reins, elle est fausse en elle-même. Qui plus est, si c'était ça le problème, euh, ça, on n'est pas sur la bonne question, parce qu'il ne s'agit pas juste d'améliorer les salaires, il s'agit de changer de mode de production, passer à un mode de production qui donne le contrôle aux travailleurs sur leur leur propre travail. Alors, en fait, oui, c'est pas Lange, c'est Lange, parce que c'est un allemand, donc en, en allemand, les, y a, y a, on, les, les G se prononcent G, donc c'est Lange, si jamais vous entendez le, le nom de ce personnage, c'est Lange. Voilà. Et, et donc, qu'est-ce qu'il fallait ajouter là-dessus voilà Là où c'est intéressant, je passe les commentaires sur Malthus, sur le fait que en, en réalité, les... les... Vous savez, c'est une accusation connue hein, que bah, le communisme, ça consiste à, à faire en sorte que tout le monde soit, soit pauvre équitablement. Voilà, bon, bien entendu, c'est pas du tout ça. C'est même euh, très différent, vu qu'il s'agit au contraire de développer les moyens de production euh, de manière juste et de, de, de, de les développer euh, dans un sens qui, justement, euh, prenne en compte euh, la nature et l'homme. Hein, on, on insistera là-dessus. Euh, C'est-à-dire euh, la nature pensée, cette fois, comme environnement de l'homme pas comme une déesse extérieure devant laquelle il faudrait s'incliner, etc. Voilà, au contraire, comme quelque chose dont, pour le protéger, pour l'adapter justement aux besoins humains et aux besoins de la vie, l'homme doit justement se rendre maître, parce que sinon la nature d'elle-même, bah, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut très facilement éliminer l'humanité et éliminer la vie tout court. Je redis ça de la dernière fois, hein, mais je vous rappelle que la, la vie, dans l'univers, c'est pas grand-chose. Sur Terre, c'est pas grand chose non plus. C'est uniquement un petit pourcentage de ce qui se trouve sur la croûte terrestre, sachant que la croûte, c'est pas grand chose, sur l'ensemble de la masse de matière que représente la Terre, atmosphère comprise. Voilà, et donc il y a tout un paragraphe qui démarre à Depuis la mort de la salle. La vision scientifique suivante a fait son chemin dans notre partie. Voilà, donc là, on est dans cette partie-là. On a un petit résumé si vous cherchez un résumé de, de ce que pense Marx, etc., bah, vous prenez cette, ce petit passage-là, je ne vais pas dire que vous la prenez par cœur comme un bréviaire, mais, mais euh, en tout cas, ça peut vraiment considérablement euh, vous donner les, les repères les plus importants sur euh, ce qu'est l'exploitation le, euh, bah, en système capitaliste. Je, je n'y reviens pas, mais clairement, voilà, ça, c'est ce que va démontrer Marx dans le livre 1 du Capital, en l'occurrence, ce, ce petit paragraphe-là, euh, sur ce que c'est qu'une vision scientifique, et euh, ce que c'est que la valeur, ce que c'est que, euh, que la valeur, euh, que le salaire, le salaire comme prix de la force de travail, etc. etc. Tout, tout, tout, tout ça. En tout cas, oui, clairement, le, le communisme, ce n'est pas de mieux répartir les choses, c'est de produire différemment, et donc de développer la production, et donc de développer l'usage de ce qui, va en, ce, ce qui va en sortir. Il ne s'agit pas de, rendre, de, de répartir la, la misère entre tout le monde, mais au contraire, de sortir tout le monde de la misère, et euh, qui plus est, c'est que c'est uniquement dans un tel système qu'on pourra supprimer les différences de classe et mettre fin aux inégalités sociales et politiques. Donc c'est pas inégalités sociales et politiques, ça n'est pas la fin de toute inégalité, Il l'avait déjà dit, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, euh, qu'il y aura toujours des grands, euh, des, des gens, euh, il y aura des, <rire> des grands, des petits, des qui auront des enfants, des qui n'auront pas d'enfants, des qui auront ceci, qu aura... enfin voilà, les conditions réelles resteront in inégales, mais euh, les inégalités ne seront plus issues de la société ne seront plus sociales, ne seront plus issues le fait de la société, elles seront le fait de différences, comme on l'a dit, par exemple naturelles, euh, biologiques, mais pas, de, de, pas le fait de différences produites artificiellement par la société. Et euh, les différences de classe, qui sont donc justement des, des, des, des inégalités sociales et politiques créées par la société, euh, seront également euh, abolies, vu qu'il n'y il aura plus de, de positions différentes entre des possesseurs de moyens de production et euh, des... Euh, des personnes qui n'en possèdent pas, par exemple, pour ne prendre que ce cas-là. Voilà. Le texte dans l'avant, la, pardon, l'antépénultième paragraphe suit le, le paragraphe que je viens de sur lequel je viens de vous dire que c'est un petit résumé de, de, de certains des points importants du Capital. C'est c'est comme si, hein, donc vous pouvez le corriger. Hein, c'est pas c'est somme si, c'est comme si. Bien sûr, vous l'avez tous compris. Ça, ça, ça Arrivera aussi, vous verrez, dans le, le Capital, la version qu'on va sur laquelle on va travailler. Il y a pas mal euh, d'erreurs euh, typographiques. On en a listé une bonne partie qu'on pourra au fur et à mesure vous les vous les donner. Et vous verrez que certaines fois ça ça peut changer un petit peu le sens de, de la lecture. Donc il, parfois certaines erreurs typographiques euh, que nous on va corriger euh, vont euh, vous permettre de comprendre le texte alors que si vous l'aviez lu seul peut-être que vous n'auriez pas enfin qu'il y aurait eu quelque chose qui vous aurait perturbé. Voilà. <rire> non, je, je n'avais pas percuté. Je pensais que c'était une ancienne formulation. Il euh, faut, faut se rappeler que les esclaves peuvent ne pas du tout euh, envisager la sortie de l'esclavage et penser que ce n'est pas possible. Et qu'il y a toujours des pauvres et des esclaves, il y a toujours des maîtres et des machins et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hein. C est, c est, ça, il faut, faut l'avoir en tête quand même. Il y avait d'ailleurs des, des théoriciens qui étaient là pour, pour dire que l'esclavage, c'est quelque chose, c'est une réalité éternelle, etc. Hein. C'est indispensable de la civilisation, hein. vous trouvez ça, notamment chez Aristote par exemple donc on a un peu la même chose aujourd'hui hein. un truc très difficile c'est de faire comprendre aux salariés que qu'on peut passer à, à techniquement à un autre mode de production et que ça existe déjà euh, par exemple dans la, la sécurité sociale euh, voilà qu'on n'a pas besoin les travailleurs n'ont pas besoin d'être euh, soumis à un propriétaire du capital euh, qui a d'autres moyens d'organiser le, le le monde et que par exemple bah, les, euh, la médecine libérale avec bon, ses, ses limites mais montre déjà euh, alors que je, je le redis c'est quelque chose qui est pas encore euh, qui montre déjà d'autres possibles qui pourraient euh, concerner tous les autres métiers. Ce que, ce que permet la, la, la cotisation sociale et la, la sécurité sociale, par exemple, euh, bah, ça peut être étendu à d'autres secteurs. On n'est pas encore dans le, le communisme, mais c'est déjà un changement euh, considérable et une prise de contrôle par les travailleurs de, de leur travail. Voilà, et donc c'est possi possible même si la plupart des gens peuvent avoir des difficultés au début à imaginer qu'on puisse sortir de ça. Grand 3, le parti ouvrier allemand réclame. Pour amorcer la solution de la question sociale, l'établissement de coopératives de production avec l'aide de l'État sous le contrôle démocratique du peuple travailleur. Les coopératives de production dans l'industrie et l'agriculture doivent être créées en assez grand nombre pour qu'en résulte l'organisation socialiste de l'ensemble du travail. Après la loi des reins du salaire de la salle, le remède du prophète, on amorce d'une manière digne, à la place de la lutte des classes existantes, apparaît une formule journalistique, la question sociale, dont on amorce la solution. Au lieu de découler du processus révolutionnaire de transformation de la société, l'organisation, l'organisation socialiste de l'ensemble du travail, résulte de l'aide de l'État, que l'État donne aux coopératives de production, auxquelles lui-même, et non les travailleurs, donne vie. Croire que l'on peut construire avec l'appui de l'État une nouvelle société, comme on construit un nouveau chemin de fer, voilà qui est digne de l'imagination débordante de la salle. Par un reste de pudeur, on place l'aide de l'État sous le contrôle démocratique du peuple des travailleurs. Tout d'abord, le peuple des travailleurs, en Allemagne, se compose en majorité de paysans et non de prolétaires. Ensuite, démocratie signifie en allemand pouvoir du peuple. Que signifie le contrôle du peuple travailleur par le pouvoir populaire Et en plus, pour un peuple de travailleurs qui, en formulant ces demandes à l'État expriment qu'il est pleinement conscient de ne pas être au pouvoir et de ne pas être encore mûr pour le pouvoir. Quant à la critique de la recette prescrite, sous Louis-Philippe, par Bûcher, en opposition aux socialistes français et adoptée par les ouvriers réactionnaires de l'atelier, il est superflu de s'y arrêter. Le plus choquant, ce n'est pas le fait qu'on inscrive cette cure miracle spécifique dans le programme, mais le fait que l'on régresse du point de vue du mouvement de classe à celui du mouvement de secte. Dire que les travailleurs veulent établir les conditions de la production collective à une échelle sociale, et d'abord chez eux, nationale, signifie seulement qu'ils travaillent au renversement des conditions de production actuelles. Et cela n'a rien à voir avec la fondation de sociétés coopératives avec l'aide de l'État. Mais en ce qui concerne les sociétés coopératives d'aujourd'hui, elles n'ont de valeur qu'autant qu'elles sont indépendantes, et que ce sont des créations des travailleurs qui ne sont protégés ni par les gouvernements ni par les bourgeois. Sur les coopératives, il y a donc euh, malentendu et que se, se glisser. Euh, or, euh, je vais dire, il y aurait au moins au moins trois voies à, à percevoir. Tout d'abord, le, le premier, c'est de dire, bah, c'est euh, tout passe par là. Et euh, donc, éventuellement, on a besoin. Enfin, on peut utiliser bah, comme comme nous préconise ici euh, ce programme. Donc, que l'État bourgeois, pour le coup, j'insistais vais là-dessus, eh facilite leur, leur apparition, et grâce à ça, ça va tout régler. Euh, voilà, donc ça, c'est une solution à vis-à-vis -vis de laquelle Marx est relativement euh, critique, comme, comme on peut le voir ici. Simplement parce que de telles coopératives, en fait, n'ont euh, aucune solidité et en fait disparaissent, euh, disparaîtraient, en gros. Euh. Euh, ça peut faire penser, en fait, par exemple, à ce qui, a été, euh, ce qui, ce qui avait pris le nom des ateliers nationaux en France, euh, donc qui avait été décidé par l'État et euh, arrêté aussi sec par l'État, et qui avait surtout été fait pour empêcher, euh, voilà, c'était euh, différent des ateliers, euh, j'ai oublié comment ils les appelaient, je crois que c'est les ateliers sociaux ou un truc comme ça. Comme les, les, Louis Blanc avait envisagé ce type d'atelier, mais il visait à ce que ces ateliers soient justement sous contrôle de travailleurs et euh, puissent euh, pratiquer n'importe quel type de production. Or, en 1848, au moment de la Révolution euh, de 1848, le gouvernement accepte la mise en place d'ateliers nationaux euh, qui sont euh, en fait euh, euh, qui, qui ne s'occupent que de tâches annexes, je vais dire, et qui, qui ne, surtout ne concurrencent pas euh, l'industrie euh, ou le Enfin, voilà, les, les entreprises bourgeoises classiques, et qui servent euh, donc uniquement à, à faire vivre des, des chôme, les, les chômeurs, etc., en leur filant des tâches, mais qui sont euh, même des, toutes considérées comme dégradantes ou, ou sans grand intérêt. Donc, c'est pas du tout ça euh, qu'avait en tête Louis Blanc avec les, les ateliers qu'il avait en, envisagés. Peu importe. Donc, en tout cas, clairement, on voit bien, ben voilà, les ateliers nationaux en question sont mis en place, puis sont arrêtés par l'État, et en fait, pff, euh, les travailleurs ne peuvent rien faire, parce que de toute manière, ce n'est pas eux qui décident, et ils sont dans une position où euh, ils n'ont aucune autonomie, aucune indépendance, et ils ne sont pas capables de dire ben, « Ok, euh, ne nous donnez plus d'argent, mais nous, on va se débrouiller seuls ». Ils ne sont même pas capables, parce qu'en plus, ce qu'on leur avait donné comme tâche était, euh, était assez, euh, pour le coup, inutile. Donc, enfin, euh, pas inutile, mais euh, ne pouvaient pas euh, s'autonomiser. Voilà, de reconstruire avec l'aide de l'État, ça peut poser tout un tas de soucis. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se priver, euh, quand ça existe, de, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, si on peut bénéficier d'aide de l'État, est-ce euh, que ça veut dire non, non, on doit être des purs et on doit faire sans euh, Ça, c'est pas ça que ça veut dire non plus, d'accord Ça veut simplement dire que, par contre, prévoir ne pourront se développer qu'avec euh, ça, euh, c'est donc, en gros, dire que les coopératives n'ont pas d'avenir dans ce format-là. Par contre, est-ce que ça veut dire, point de vue inverse, ça serait de dire, donc, les coopératives, ça ne sert à rien ce n'est pas du tout ce que dit Marx non plus, d'accord Il précise bien qu'il euh, y a des limites à l'action coopérative. Ça peut être un outil très progressiste, je vais en parler juste après, mais il y a des limites, euh, notamment, euh, ça ne fait pas la révolution. Ça reste un cadre, euh, vous, vous avez une coopérative, mais qui reste dans un cadre bourgeois. Donc, vous, euh, vous avez un tout petit peu plus de, de marge de manœuvre, mais euh, vous devenez vos propres exploiteurs, et, etc. etc. Okay Donc, euh, la coopérative est très, très loin d'être la solution, la panacée à tous les problèmes. Par contre, clairement, et ça, il faut lire par exemple les, les statuts de l'AIT euh, ou le, le préambule, pas le préambule, mais le, le texte introductif à la création de l'AIT, où il euh, y a euh, un hommage rendu par Marx aux coopératives et à, à ce, que ça, un, et ce que ça a démontré dans l'histoire et ce que ça rend possible. Donc, clairement, la coopérative créée par, par les travailleurs eux-mêmes en vue de leur émancipation, fait partie des tâches utiles pour l'autodonisation et la prise de conscience du prolétariat. De la même manière, dans ces coopératives, je reviens sur quelque chose qu'on a dit précédemment, lorsque ce type de structure est mis en place, il faut que ça ne soit pas dans le but, comment dire, qu'un petit groupe règle son problème pour lui, et donc sorte du mouvement révolutionnaire. Il faut que, dans une telle coopérative qui se serait créée, garde nécessairement, comment dire, un rôle révolutionnaire. Donc, euh, il faut que de la manière dont elle soit créée, elle, elle soit ben déjà contrainte de continuer la lutte, parce que toujours antagon... qu'elle soit dans une position antagoniste au capital, y compris après sa création, que ce ne soit pas juste un petit groupe qui euh, se soit sorti des problèmes et qui puisse vivre sa petite vie tranquille à part. Il faut au contraire que ce soit un groupe qui, euh, dont euh, la survie permanente nécessite le, en permanence la, la lutte contre euh, le capital. Donc, euh, il faut s'inscrire en concurrence, hein, véritablement. C'est un peu l'idée. Et euh, deuxièmement, il faut également que cette structure, dans sa, son mode de fonctionnement, soit toujours poussée au progrès, toujours poussée à rester révolutionnaire, à rester euh, à ne pas se figer et à, à, à reproduire de nouvelles formes de domination, euh, d'exploitation en son sein. Donc voilà. Alors pour ça, je, je, là je le dis un peu vite fait, on ne part pas de rien, on a beaucoup, beaucoup même euh, avancé, mais euh, clairement, euh, il faut en avoir conscience au moment où on se lance dans ces aventures. Voilà. Je voudrais juste prendre la parole pour enfin, faire un, un parallèle avec la, la situation politique française, parce qu'en en fait, on, on voit que les, les critiques qui sont exprimées là par Marx, elles pourraient tout à fait être à l'encontre de, des partis révolutionnaires en France ou des partis de gauche en France, avec d'un côté des organisations plutôt gauchistes qui vont dénoncer toute forme d'auto-organisation par comme un moyen en fait de détourner les travailleurs de la lutte révolutionnaire. Donc, par exemple, ils vont dire que les coopératives ouvrières sont forcément des impasses, que le régime général de la sécurité sociale, imposé par les travailleurs et géré par les travailleurs, c'est réformiste et que ça a rien de révolutionnaire. Donc, il y a cette première, ce premier problème-là. Mais on a aussi, de l'autre côté, des partis, comme, par exemple, le, le Parti communiste français. Bon, moi, je suis au JC, donc c'est pas, c'est aussi une forme d'autocritique, mais euh, qui peut défendre un État stratège, un État qui aurait une politique économique sociale, mais sans clairement considérer la nécessité que ce soit les travailleurs eux-mêmes, en fait, qui imposent ça à la fois aux capitaliste et à l'État bourgeois et euh, qui considèrent que l'État pourrait en lui-même avoir un rôle progressiste si on changeait de gouvernement. Et là, par exemple, je fais référence au discours que Fabien Roussel a fait à l'Assemblée nationale il y a eu une ou deux semaines où il parlait du socialisme à la française et où il expliquait en fait que ce serait un État stratège avec une gestion démocratique, une planification, mais sans clairement parler de la, bah, de la direction par les travailleurs et de la démocratie ouvrière. Et justement, on retrouve... Euh, un des, des, des aspects, hein, tu, le, tu le redis, c'est euh, quand... Euh, comment dire Mar Marx critique cette formule qu'ils ont euh, de dire euh, sous contrôle, je ne sais plus comment ils le disent, sous contrôle des, du travail, euh, euh, avec l'aide de l'État, sous contrôle démocratique du peuple travailleur. Voilà. Ça aussi, c'est assez intéressant euh, de, de dire... Euh... <rire> Bah, pas sous, comment dire que là en gros le contrôle démocratique il est un peu indirect quoi et dire non non il faut pas que ce soit indirect il faut que ce soit au maximum le plus direct possible voilà quand vous créez euh... de la même manière la sécurité sociale il faut pas que, que ce soit qu'on contrôle nous la sécurité sociale par l'intermédiaire de l'état non il faut qu'on contrôle directement il faut surtout pas que l'état soit au milieu il faut qu'on contrôle directement cet outil-là. Donc voilà, un des mots d'ordre, d'ailleurs, dans la question, là, on est en train de travailler, il y a un travail sur le programme qui est, ré, qui est réalisé à l'IHT, la reprise de la direction de, de, des organismes de sécurité sociale, mais aussi des caisses d'investissement, etc., par euh, les travailleurs, donc euh, avec des modalités diverses, hein, il, y a, il y a plein de modalités possibles, donc c'est euh, clairement quelque chose qui doit apparaître dans, le, dans, ce, futur, dans ce futur programme. Voilà. Ok, euh, bah donc euh, bon, je vous invite à, à, à relire tout ça posément et à reprendre des notes et à, à essayer de comprendre bien les nuances de ce qui, est, ce qui est dit, si besoin. Mais vous voyez que ce petit texte contient de, de très nombreuses, d'un condensé de, tr de très nombreuses petites remarques sur plein de sujets qui restent centraux. On peut passer à la suite parce qu'on va, on va justement parler un peu plus de l'État maintenant. J'en viens maintenant à la partie démocratique. Grand A, libre fondement de l'État. Tout d'abord, d'après ce qu'on a vu au chapitre 2, le parti ouvrier allemand aspire à l'État libre. L'État libre, qu'est-ce que c'est Ce n'est en aucun cas le but des travailleurs qui se sont débarrassés de leur entendement limité de sujets asservis que de rendre l'État libre. Dans l'Empire allemand, l'État est presque aussi libre qu'en Russie. La liberté consiste à transformer l'État, organe placé au-dessus de la société, en un organe entièrement subordonné à elle, et même de nos jours, les formes d'État sont plus ou moins libres selon que la liberté de l'État s'y trouve plus ou moins limitée. Le parti ouvrier allemand, du moins si fait sien ce programme, montre que les idées socialistes ne l'effleurent même pas dans la mesure où, au lieu de traiter la société présente, et cela vaut pour toute société future, comme fondement de l'État présent ou futur pour la société future, entraîne, on traite l'État comme une essence indépendante qui possède ses propres fondements de l'ordre, de l'esprit, de la morale et de la liberté. Et puis, quel grossier mes usages que le programme ne fait-il pas des mots « état actuel » et « société actuelle » et quel malentendu plus grossier encore à propos de l'état auquel s'adressent ces revendications. La société actuelle est la société capitaliste qui existe dans tous les pays civilisés, plus ou moins libre d'éléments moyenâgeux, plus ou moins modifiés par l'évolution historique de chaque pays, plus ou moins développée. C'est pourquoi l'état actuel change avec les frontières. Il est différent dans l'empire prusso allemand qu'en Suisse, différent en Angleterre qu'aux états unis L'état actuel est donc une fiction. Cependant, les différents états des divers pays civilisés, en dépit de la variété et de la diversité de leurs formes, ont tous en commun de reposer sur le terrain de la société bourgeoise moderne au capitalisme plus ou moins développé. C'est pourquoi ils ont tous en commun certains caractères essentiels. En ce sens, on peut parler du système de l'état actuel, par opposition à l'avenir où la société bourgeoise dans laquelle il s'enracine sera morte. Dès lors, la question se pose, quelle transformation subira l'essence de l'État dans une société communiste En d'autres termes, quelles fonctions sociales s'y maintiendront analogues aux fonctions actuelles de l'État À cette question, on ne peut répondre que d'une manière scientifique, et on ne fera pas avancer le problème d'un pouce accouplant de mille façons le mot « peuple » avec le mot « État ». Entre la société capitaliste et la société communiste, se place la période de transformation révolutionnaire de l'une en l'autre, à quoi correspond une période de transition politique où l'État ne peut être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat. Le programme n'a rien à voir ni avec cette dernière, ni avec l'essence de l'État à venir de la société communiste. Ces revendications politiques ne contiennent rien d'autre que les litanies démocratiques connues de tout le monde, page universel, législation directe, justice populaire, armée populaire, etc. Elles ne sont qu'un simple écho, du Parti populaire bourgeois, de la Ligue de la Paix et de la Liberté. Rien de plus que des revendications déjà réalisées pour autant qu'elles ne sont pas exagérées par l'imagination. Seulement, l'état où elles ont été réalisées ne se trouve pas à l'intérieur des frontières de l'Empire allemand, mais en Suisse, aux états unis etc. L'espèce d'état de l'avenir est un état actuel, bien qu'il existe à l'extérieur du cadre de l'Empire allemand. Mais on a oublié une chose le parti ouvrier allemand déclare expressément se mouvoir à l'intérieur de l'état national actuel, donc de son état, l'empire prusso-allemand, sinon ses revendications seraient en majeure partie absurdes, car on ne revendique que ce que l'on n'a pas encore, il n'aurait pas dû oublier le principal. à savoir que toutes ces petites belles choses reposent sur la reconnaissance de ce que l'on appelle la souveraineté du peuple et qu'elles n'ont donc leur place que dans une république démocratique n'a pas le courage, et c'est sage car la situation exige la prudence, de réclamer la République démocratique comme le faisaient les programmes ouvriers français sous Louis-Philippe et sous Louis-Napoléon. On n'aurait pas dû trouver refuge dans une feinte aussi au peu honnête que peu respectable en réclamant des choses qui n'ont de sens que dans une République démocratique à un État qui n'est qu'un despotisme militaire à structure bureaucratique et gardé par la police et tout cela décoré de formes parlementaires avec des mélanges d'éléments féodaux et d'influences bourgeoises, et par-dessus le marché en assurant à cet État que l'on ne croit pouvoir lui imposer de pareilles choses par des moyens légaux. Même la démocratie vulgaire, qui voit dans la République démocratique le règne du millénium, qui ne soupçonne nullement que c'est précisément sous cette dernière forme d'État de la société bourgeoise que devra avoir lieu l'assaut définitif de la lutte des classes, même cette démocratie-là est encore à 100 au-dessus de cette espèce de démocratisme confiné dans les limites de ce qui est autorisé par la police et prohibé par la logique. Qu'en fait, on comprenne par État la machine gouvernementale, c'est-à-dire l'État, en tant qu'il constitue, du fait de la division du travail, un organisme propre de la société. C'est ce que montrent déjà les mots, le parti ouvrier allemand exige comme base économique de l'État un impôt unique et progressif sur le revenu, etc. Les impôts sont la base économique de la, machine, la machinerie gouvernementale, et de rien d'autre. Dans l'état du futur tel qu'il existe en Suisse, cette revendication est passablement satisfaite. L'impôt sur le revenu suppose des sources de revenus différentes venant de classes sociales différentes, donc la société capitaliste, donc la société capitaliste. Par conséquent, il n'y a rien de surprenant à ce que les « financial reformers » de Liverpool, des bourgeois avec à leur tête le frère de Gladstone, formulent la même revendication que le programme. On va brièvement commenter ce, ce long passage sur l'État. Vous voyez qu'il est très riche, d'accord Alors, tout d'abord, rappeler que libre, un État libre, ça il l'avait déjà dit ailleurs. C'est plutôt quelque chose qu'il vaudrait mieux éviter quelque part parce que ça voudrait dire que l'État est libre vis-à-vis -vis notamment de ses sujets. Disons que justement, peut-être que l'Allemagne de Bismarck euh, prend plus la forme d'un État libre qu'un État démocratique. Comment dire On le retrouve aujourd'hui encore euh, très souvent. Il s'agit de, de, de, de faire la promotion de solutions qui en fait existent déjà dans d'autres pays, donc en fait quand on parle de, de créer, euh, là il a une critique là-dessus qui n'est pas inintéressante, et que l'on retrouve euh, par exemple les pratiques de, de ce que fait l'Union Européenne, euh, on le retrouve beaucoup aussi au niveau de la, la mairie de Paris qui très souvent dans son argumentaire euh, va dire, oui mais voyez on fait ça, et donc pour justifier qu'ils le font, ils vont dire qu'ils font la même chose dans telle autre ville. Vous voyez que ce que en train de dire Marx euh, correspond typiquement à ce type d'action ou de réaction face à à tel ou tel problème, on va regarder ce qui se fait ailleurs et on essaie de le, de le proposer comme étant l'avenir, mais il explique que c'est l'avenir, c'est juste l'état actuel de ce qui se passe quelque part ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que on, ce qu'on recherche, c'est la, sou la souveraineté du peuple, et en particulier la souveraineté des, des travailleurs. Donc ça, ça n'est possible que dans le cadre d'une euh, république démocratique. Or, ce qu'il dit, euh, c'est que justement, peut-être que la réalité des pays n'est pas celle-là. Alors, En particulier, c'est très visible pour l'Allemagne, bien sûr, de Bismarck, mais quelque part, peut-être qu'aujourd'hui, notamment depuis la Ve République, hein, depuis... il y a clairement eu un recul démocratique en France avec la, la Ve République, on n'est peut-être plus vraiment dans quelque chose que l'on pourrait vraiment qualifier de République démocratique. On utilise toujours ces mots-là, mais est-ce que pour autant ils ont un sens Est-ce que ce qu'on a sous les yeux, c'est vraiment ça On n'est peut-être pas dans un despotisme militaire comme <rire> l'État... Euh allemand de Bismarck, cela dit, l'aspect structure bureaucratique gardé par la police, décoré de formes parlementaires, avec des mélanges d'éléments divers, donc là, lui, il lui, parlait d'éléments féodaux et d'éléments bourgeois, mais nous, c'est pareil, il y a des, il y a des mélanges d'éléments assez divers dans la, ce qui fait l'État aujourd'hui en France, par exemple, ou ce qui fait l'État au niveau de l'Union européenne, c'est pareil. Donc, voilà, bon, on, a, on, voit, on, voit, on voit bien qu'on est très, très loin d'une situation dans laquelle le comment dire la chose publique, sont gérées et produites de manière démocratique, c'est-à-dire avec l'action directe, la plus directe possible de la population. Au contraire, on est vraiment, la forme déléguée a pris beaucoup, beaucoup d'importance et a même tellement touché, je vais prendre le cas français vraiment avec un exemple très précis, une série d'exemples, en 1936 et en 1945 et en 1968, on a 45-46. On a trois cas dans lesquels on peut ou pas avoir des personnes au gouvernement, mais le peuple exerce réellement une vraie pression, qui est une quasi-dictature, en tout cas, est en position d'imposer des décisions que les anciennes classes dirigeantes n'auraient pas acceptées. Voilà, donc là, on a trois cas historiques en France. Où on n'a même pas besoin, quelque part, on a presque même pas besoin d'avoir de personnes au gouvernement pour faire passer des vraies réformes progressistes, parce qu'il y a des réformes qui n'ont pas, enfin voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous voyez bien que ce mot réforme un hein, peu caché des choses très diverses. Donc là, je parle de, de réformes progressistes qui ont un sens, qui peuvent faciliter ou, dé, ou faire avancer vers un changement de mode de production. À l'inverse, peut-être c'est avec l'inverse que vous allez saisir là où je voulais en venir. En 1981 les communistes réussissent à mettre au gouvernement quatre ministres, qui ne sont pas parfaits, mais qui ne sont pas inintéressants non plus. Il se trouve que, par exemple, ils ont mis en place, et le nombre de fonctionnaires est passé de 2 millions à 5 millions, parce que la fonction publique a été étendue aux hospitaliers et aux territoriaux, c'est-à-dire à tous, tous aux employés de mairie, aux employés des départements et des régions. qui sont passés sous statut, donc il y a eu 3 millions de personnes qui sont passées, sous un statut fonctionnaire alors, qui n'est pas exactement le même que le statut fonctionnaire national, mais qui est quand même un vrai progrès. Or, les ministres qui voulaient faire ça ont été battus sur d'autres questions qui consistaient à donner du pouvoir aux travailleurs sur, euh, sur leur travail. Je ne le dis pas très précisément, mais si, si vous regardez le détail, vraiment, eux, ils cherchent à aller beaucoup plus loin. Ils cherchent vraiment à prolonger euh, ce qui s'est fait euh, avec euh, le statut des fonctionnaires, mais en allant encore plus loin, en donnant un contrôle aux travailleurs sur le travail. Là-dessus, dans un conflit avec les socialistes euh, les socialistes avec 30 000 guillemets, bien sûr, qui sont autour de Mitterrand, euh, qui ont d'ailleurs pour objectif avéré hein, d'utiliser de, de, de les communistes au gouvernement pour les décrédibiliser et éliminer le Parti communiste. Hein. c'est Rocard, euh, notamment, a, avait fait part de ce, ce plan dans une tournée auprès, à l'étranger. Euh, donc, c'était bien leur euh, plan. Or, de quoi se plaignent à ce moment-là les ministres communistes Ils disent « Mais là, il faut qu'il y ait une mobilisation du peuple » comme en 36, etc. Or, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il n'y a quasiment aucun mouvement, même euh, la CGT, même le parti, quelque part, temporise. Et donc, il n'y a, a aucun mouvement social qui démarre en 81 pour pousser et euh, vraiment renverser la table et faire en sorte que, euh, voilà. Et en fait, ils pointent à ce moment-là que dans la population française et dans la population des militants aussi, s'est installée vraiment l'idée de la délégation de service. Et donc, en gros, ils attendent que ce soit les ministres qui fassent les choses à leur place. Et donc, on est dans l'inverse, à partir de là, on est clairement dans l'inverse de la démocratie parce qu'on attend que ce soit les autres qui fassent à notre place. Et euh, donc, en fait, les, les ministres communistes ont quand même réussi à faire des choses pas, pas inintéressantes, techniquement. Bon, euh, ils ont par contre subi l'opprobre de ce que faisaient les, les autres socialistes et de ce qu'on les a empêchés de faire aussi. Donc, ils ont, euh, le, le Parti communiste a été fortement décrédibilisé politiquement, euh, alors que quelque part, on peut considérer que son bilan, finalement, dans cette période-là, n'était pas si néfaste que ça, n'était pas si négatif que ça. Mais euh, voilà, ils ont subi, la, avec le PS, et peut-être plus que le PS, la décrédibilisation de, de la gauche à, à ce moment-là. Mais euh, alors que, dans le même temps, en fait, enfin, le, le vrai problème venait de... de cet esprit de délégation n'est clairement pas, ne devrait pas être euh, quelque chose qui devrait permettre de qualifier un pays de démocratique. Quoi. Voilà, Parce que, clairement, là, le, le peuple n'est plus euh, acteur, n'est plus... Euh, J'ai été un petit peu long, j'espère que ça... <rire> éclairer ce, ce point-là. Et euh, on va pouvoir passer à... à... Ben non, on ne va pas pouvoir, parce que c'est l'heure. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on reviendra sur ces réflexions sur l'État, sur le, le rôle de l'État et ce que c'est que l'État. Et, et ce qui est j'ajoute quand même pour terminer, euh, Marx dit bien que la, la forme République démocratique, c'est encore un État, mais c'est un État qui serait a priori la dernière forme d'État avant le passage au socialisme. Et donc l'État chez Marx, c'est toujours un système qui permet à un groupe social déterminé de d'opprimer ou d'imposer sa décision à une autre partie de la société. Donc même la République démocratique est pour Marx un état et un, donc un système d'oppression, un système de classe. C'est quelque chose qu'on retrouvera chez Lénine, qui a une lecture très, très précise hein, de, de Marx, et donc très instructive, très intéressante, dans le livre notamment « L'État et la Révolution », qui se lie relativement bien, avec des choses plus ou moins datées, mais il y a quand même une réflexion générale plutôt intéressante. Et on retrouve cette idée-là dans, ce, dans cet ouvrage, l'idée que la démocratie elle-même, la forme démocratique, est elle-même une forme d'État qui, qui n'est pas encore... Le, on est encore très loin du, du socialisme et du communisme, enfin, encore très loin. On n'est pas encore du tout au socialisme et au communisme quand on a conquis une société démocratique parce que le, la démocratie consiste toujours à ce que la partie dominante de la société s'impose aux autres. Et pour terminer, il y a bien sûr un passage rapide sur la dictature du prolétariat. Je n'ai pas trop le temps de développer parce qu'on n'a vraiment plus le temps et c'est dommage. Mais voilà, il est important de comprendre le sens que ça a, cette dictature révolutionnaire du prolétariat, qui est donc une période de transformation révolutionnaire entre la société capitaliste et la société communiste. Donc, une période... Vous voyez que par contre, là il y a très, très peu de choses de dit euh, sur la durée, sur la forme, sur, euh, sur plein de choses. Pour autant, là, je suis obligé de laisser en suspens. Ça reste un, un élément euh, majeur et un élément central. En fait, il faut réfléchir logiquement. Est-ce qu'il est possible de transformer l'un dans l'autre en ne passant que par la conscience des gens, en ne passant que par, euh, sans avoir recours à un moment, à une forme qui ne respecte pas les lois actuelles, les lois du moment, mais qui impose de nouvelles formes Est-ce que c'est est logiquement possible ou pas que la bourgeoisie elle-même a fonctionné comme ça et fonctionne comme ça dans sa manière de procéder Bon. Vous voyez bien que, que, que enfin, en y réfléchissant deux minutes, vous vous rendez bien compte que nécessairement, le cadre bourgeois légal, bah, il, il ne peut pas suffire. Donc, nécessairement, c'est ça qu'on appelle euh, dictature révolutionnaire du prolétariat. C'est donc une phase où, par exemple, comme en 1936, comme en 1945 46 pour le cas de la France, ou en 1968, on va avoir une puissance populaire telle qu'elle va pouvoir imposer des changements en dehors du cadre de la loi. Hein, Ce n'est pas passé d'abord par le Parlement. Hein. Le Parlement, c'est à la fin pour... Euh, ils refont une cérémonie pour que, et un texte pour que ça, ça convienne aux formes attendues euh, par le, le, le gouvernement bourgeois. Mais clairement, le processus réel euh, législatif, on va dire qu'il a une forme complètement différente vu que c'est bien le peuple qui, en dehors des cadres légaux habituels, va participer à imposer de nouvelles euh, manières de faire. Voilà, donc euh, disons que pour, pour aller très vite, je, je me suis permis cette extension, mais de dire que des moments comme 1936 ou 1945-46, par exemple, sont euh, très proches de ce qu'on peut entendre par euh, dictature du prolétariat, bien qu'ils pêchent par leur, euh, leur côté éphémère et leur côté limité, l'aspect très limité, très euh, ponctuel de, de, de ce qu'ils ont, euh, qu ont pu mettre en place. Bon voilà, ça nécessiterait de beaucoup plus se développer. Je rappelle que Marx insiste sur le fait que la Commune de Paris est beaucoup plus proche et très proche de ce qu'il entend par ce, ce mot-là. Or, euh, vous voyez bien que la Commune de Paris est quelque chose qui est particulièrement démocratique, mais au sens réel du terme, dans le sens où, ben déjà, il y a euh, ce côté, bien entendu, euh, les échanges et débats, mais c'est surtout ça, la démocratie, ce n'est pas juste la parlotte, hein, c'est au contraire, c'est la capacité d'action du peuple. Et aussi, ce euh, n'est pas le fait d'envoyer quelqu'un d'autre, c'est que le peuple lui-même fait les choses. d'accord C'est vraiment ça qui est, qui est important. Voilà, bon, donc, il euh, y aurait plein plein de choses encore à dire là-dessus, mais euh, c'est clairement des choses à euh, mettre, euh, à avoir en tête. Voilà, je vous laisse la, la parole. Donc, on n'a pas terminé une fois de plus, mais ce n'est pas très grave. Hein, on a... Je vous invite du coup à lire le, le reste. Cela dit, la, la suite du commentaire concerne une série de mots d'ordre. Il ne restait pas grand-chose. Hein, il restait deux trois, deux, trois pages, je crois, euh, à lire, qui sont des petits commentaires un peu, peu plus secondaires. Donc, pas, la petite chose qui nous manque n'est pas d'une grande importance. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Jérémy, euh, c'est vraiment toujours un plaisir de, de suivre euh, tes commentaires et euh, merci vraiment à, à tous et à toutes euh, d'être là parce que c'est déjà la quatrième je crois ou là non la cinquième séance et on est encore euh, en moyenne une vingtaine ce qui est euh, ce qui est vraiment superbe. Euh, aussi bah, euh, du coup la prochaine séance on va entamer euh, si je me trompe pas la lecture du Capital en tant que tel. Comme on avait prévu, euh, ce sera, euh, la participation sera réservée euh, aux adhérents et adhérentes euh, de l'IHT. Et donc, euh, si vous souhaitez euh, continuer à, avec nous euh, cette étude du texte, euh, je vous invite à, à adhérer euh, à l'IHT. L'adhésion est à 10 euros par an. Donc, voilà, n'hésitez pas vraiment à faire cette démarche qui est très importante. Euh, pour le développement de notre association, et pour développer l'ensemble des, des moyens de formation collective qu'on essaye de, de produire à l'IHT. Voilà, alors après sur le texte, je n'ai rien, je n'ai pas forcément de commentaires à ajouter, mais c'était vraiment là-dessus que je voulais insister. Oui, tu, tu fais bien de le dire. Euh, on attaque vraiment les choses sérieuses la semaine prochaine. Euh, donc, euh, euh, je rappelle que j'ai proposé personnellement qu on, en fait, on démarre directement avec la, la lecture du, du premier chapitre. Par contre, il y a des préfaces et des postfaces, donc n'hésitez pas à les lire, bien entendu, même si euh, vous ne comprenez pas tout euh, ce qui est dit dedans, et tout ça, ce pas très grave. Il faut juste savoir qu'en fait, ces préfaces et ces postfaces, euh, moi, j'avais prévu en fait, de revenir sur des éléments qui les composent au fur et à mesure de la lecture. Mais euh, je m'étais dit que ça valait le coup quand même d'y aller, de démarrer directement avec le texte et de reciter, euh, voilà, de, bien entendu, dès qu'on va démarrer la lecture du chapitre 1, ben, je vais réexpliquer, que Marx explique que les, les Français sont impatients et qu'ils euh, veulent tout de suite aller à la conclusion, euh, alors que Marx leur explique qu'au contraire, il faut euh, l'accès à la science euh, nécessite de, de souffrir un petit peu, et que, comme il dit, comme en toute science, c'est le début qui est difficile. Donc les premiers chapitres euh, vont être un petit peu plus difficiles que les suivants, mais voilà, donc ces choses-là, bien sûr, j'y reviendrai, mais je, je, je me suis dit qu'on pouvait euh, tout à fait faire euh, l'économie, euh, aller directement euh, à la lecture du, des chapitres et que je, je pourrais apporter au fur et à mesure le, le rappel de, de, des petits éléments, de, des préfaces qui peuvent être euh, lus, de, je pense, de manière autonome euh, et donc je pourrais les, les replacer euh, au fur et à mesure euh, là où, il, où, ça me paraît, où ça peut paraître pertinent de les, de les rappeler. Voilà. Voilà, je vous remercie, je vous remercie tous, et puis allez-y, commentaire s'il y a des choses à dire.